Ah, vous êtes là euh, Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le fonctionnement d'un folder Maintenant, je vais vous montrer une ou deux applications musicales. Et puis, il y aura une troisième et peut-être une quatrième vidéo, ça dépendra, où je comparerai différents modèles de wave folder Mais sans plus attendre... Alors, qu'est-ce qu'on a en plus maintenant On a une cloque qui vient de l'ordi. Cette cloque fait avancer le séquenceur qui passe dans un quantifieur pour attaquer le, la fréquence de l'oscillateur, le pitch, là, autour de la note, n'est-ce pas Et on a une copie de cette cloque qui déclenche l'enveloppe. L'enveloppe, via un petit atténuateur, arrive dans le Wave Folder pour commander la quantité de fold. La quantité de pliage... Je, je sais pas, j'arrive pas en français, je sais pas. Alors, pour commencer, l'atténuateur est à zéro, donc il n'y a pas d'enveloppe, et j'ai réglé le Wave Folder sur un réglage minimal, comme vous pouvez le voir. Si je folde plus... Je commence à injecter un petit peu d'enveloppe. Je pourrais faire descendre la valeur de base du folding jusqu'au silence. trop de l'enveloppe et que le paramètre du folding change trop vite, c'est intéressant mais ça devient un petit peu euh, techno. Hein Alors si je ralentis l'enveloppe, on retrouve ce côté de, de balle bondissante. faire entendre que ce n'est pas un effet qu'on peut reproduire avec un filtre résonant, par exemple. Ceci, c'est ce qu'on appelle de la synthèse additive. La synthèse additive, c'est quand on part d'une forme d'onde simple et qu'on rajoute des harmoniques en la complexifiant, soit à l'aide d'un wave shaper, soit à l'aide d'une modulation. Euh, la plus connue étant la FM, rendue populaire par le DX7. Mais laissons ça de côté, il n'est pas question de FM ou de modulation ici, il est question de wave shaping, et plus particulièrement de wave folding. Donc on part d'un sinus, d'une onde sans harmonique, et on rajoute des harmoniques en la complexifiant. C'est différent de ce qu'on peut obtenir avec un filtre passe-bas, ça ce serait de la synthèse soustractive, on partirait d'une onde riche en harmoniques, typiquement carré, dancy, ou euh, peut-être quelque chose de plus complexe, mais ensuite on enlèverait des harmoniques à l'aide du filtre, en général on enlèverait les aigus, à l'aide d'un filtre passe-bas. Et dans ce cas, la résonance du filtre, si on choisit de mettre de la résonance, ça ferait résonner certaines fréquences, donc ça augmenterait certaines harmoniques euh, avant de les supprimer. Et ça produirait l'effet le plus proche de ceci qu'on puisse obtenir en synthèse soustractive Mais ce ne serait pas comme ceci. Alors en synthèse additive, les filtres ne sont pas proscrits. Hein. Euh, mais ils ne sont pas indispensables et ils ne jouent pas un rôle prépondérant dans la sculpture du son. Maintenant, on va quand même faire ce qu'on fait souvent dans les synthétiseurs à base de wavefolders, c'est passer le son dans un low pass gate. Et un low pass gate, je ne sais pas ce que c'est électroniquement, mais ce que ça fait, c'est la même chose qu'un VCA et un filtre passe-bas combiné. Ceci, s'en est un. Et donc, boum Voilà, et j'attaque le low pass gate avec une autre enveloppe hein, qui reçoit le même trigger. J'aurais pu l'attaquer avec la même enveloppe, mais simplement, je voulais pas que le, le câble passe devant l'oscilloscope. On s'écoute ça. Donc maintenant, les harmoniques qui avaient été ajoutées par le wave folder sont progressivement retirées par le filtre à la fin des notes. Je vais couper l'enveloppe du wave folder et monter un peu le wave-folder. Donc maintenant les variations de timbre que vous entendez sont entièrement dues au low pass gate. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Tiens, d'ailleurs j'avais dit qu'on ne parlerait plus de filtre, hein. enfin, j'ai menti. Ouf Et donc maintenant je vais vous faire écouter qu'un filtre résonant ça fait pas la même chose qu'un wave-folder. Là On a plus d'enveloppe sur le wave-folder, je vais le faire folder un max. Et maintenant, j'augmente la résonance sur le filtre passe-bas, sur le LPG. Bon. À propos, tous les LPG n'ont pas de, de paramètres de résonance. Hein. Celui-ci, c'est l'aperture de... J'ai renoncé à, à prononcer le nom de cette marque. Donc, quel que soit le réglage du Wave folder c'est pas la même chose que quand l'enveloppe faisait varier le wave Là, j'ai coupé le VCA, donc ça, en fait, c'est littéralement un VCA plus un filtre passe-bas dans le même module. Je viens de désactiver le VCA, il n'y a plus que le passe-bas, le LPF. Hein parce que sa résonance est plus, plus typique. Et on est d'accord que ça, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Paf, hein J'ai poussé ce patch un petit peu plus loin parce que je voudrais animer un paramètre supplémentaire. Histoire que ça bouge un peu plus, introduire un peu plus de variété. Ce qu'on n'a pas animé dans ce patch, c'est le paramètre symétrie du folder qui offset sur celui-ci et qui n'a pas d'entrée en CV d'ailleurs. Sur certains wavefolders on peut contrôler la symétrie par CV, sur d'autres il n'y a même pas de réglage de symétrie du tout, ici il y a un réglage mais purement manuel. Mais c'est pas grave, vous vous souvenez on a vu que ajouter un offset à l'onde audio qui entre dans le wavefolder revenait au même que modifier son paramètre de symétrie. Alors ajouter un offset variable à une onde audio ça revient à la mixer avec un LFO. Peut-être ce petit dessin expliquera ça mieux qu'un long discours. Là, vous avez le signal de l'oscillateur, c'est une fréquence audio. Là, vous avez le LFO qui varie très lentement. Et donc là, vous avez la somme des deux. Ce que ça va faire, c'est que ça va pousser le signal audio alternativement dans les plis positifs et puis dans les plis négatifs du wave folder. Et c'est vraiment comme si on ajoutait un offset à l'onde. Hein, vous vous souvenez, un offset, c'est décaler l'onde vers le haut ou vers le bas. Bah là, cet offset est variable. Et pour ceux qui étaient déjà là pour la vidéo sur la fois B plus C, vous vous souvenez que ce module est aussi un mixeur. Donc, on a ici l'onde sinusoïdale qui vient de l'oscillateur et qu'on va mixer avec le signal venant du LFO. Pour le moment, le signal du LFO, il est à zéro. On a juste l'onde qui entre, vous voyez. On s'écoute ça. Là, je fais varier la symétrie, qui s'appelle justement offset sur ce module-ci, mais sur un autre, il s'appellerait symétrie. Et maintenant, je vais mixer le LFO qui est ici, à mon signal audio. Et vous pouvez voir l'onde rouge, qui est celle qui vient de l'oscillateur, qui monte et qui descend, et qui donc provoque des variations de timbre dans le wavefolder, exactement les mêmes que si je faisais varier le paramètre de symétrie. Et si on écoutait juste l'onde sinusoïdale venant de l'oscillateur, on ne va pas l'écouter parce que vous avez déjà entendu une onde sinusoïdale, cet offset ne s'entendrait pas du tout, c'est un infrason, il a une fréquence inférieure à 20 Hz, mais il a une action sur l'effet du wavefolder. Je peux l'augmenter. Ce qu'on va faire, c'est plutôt relancer la séquence. J'ai un petit peu changé la mélodie juste pour ne pas faire tout le temps la même chose. On se remet un petit peu de l'opas gate. Et on remet un petit peu d'enveloppe sur le folder aussi. Alors, sans la variation d'offset qui entraîne une variation de symétrie, c'est un petit peu plus statique. Je dois admettre que quand tout bouge déjà, le niveau de folding euh, et puis euh, le filtrage du LPG, on entend moins cet effet, mais si vous écoutez bien, je vais le mettre à fond et on entend quand même une variation de timbre supplémentaire. Si j'accélère, le LFO... Le folder dans les paramètres bougent rapidement, ça commence à avoir une texture un peu rugueuse, comme ça, fripée, c'est bizarre. Bon, peut-être cette séquence donnerait un petit peu mieux si je l'accélérais. Voilà. Si j'enlève le LFO... statique. Je remets le LFO, donc de l'offset variable. Et la variation de symétrie enrichit, complexifie le timbre. Sans. Avec. Voilà, ça c'était pour l'aspect musical des choses. Bon, assez de musique pour le moment, ça me fait mal aux oreilles. On va faire un petit peu de bruit hein, pour changer. Ok, attention What? Ah Maintenant, je vais mélanger euh, l'onde sinusoïdale qui sort de cet oscillateur-ci avec celle qui sort de celui-là. Alors vous me direz, euh, quoi de, Toute cette cartache pour une bêta sinusoïde Oui, pour l'instant. On va cartacher après. Ah oui, donc pour les mixer, vous vous souvenez, on a vu dans la vidéo précédente que la fois B plus C, c'est un mixeur. Donc il suffirait de rentrer cet oscillateur-ci ici, comme il rentre depuis tout à l'heure, et de rentrer l'autre euh, là. Mais on va pas faire ça, parce que j'aime bien avoir un seul bouton pour contrôler le dosage entre les deux, et pas un bouton de volume pour chaque. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est un crossfader, un fondeur enchaîné en français. Et ça, c'en est un, le Maleco Fade. Donc les deux oscillateurs passent par ici. Et puis la sortie de ceci euh, suit le même chemin que depuis toujours. Hein. Pour le moment, il n'y a que celui-ci qui passe, donc la même onde que tout à l'heure. Voilà. Elle est toujours affichée en rouge et vous ne la voyez pas bien parce qu'elle est cachée derrière l'onde verte qui est la sortie du Wave Folder qui pour le moment est réglée pour ne rien faire de spécial. Et ça, c'est l'autre onde. Si je l'accorde sur une octave parfaite, elle devrait être stable dans l'oscilloscope. Mmh, c'est pas une octave, c'est une quinte. Bien aussi. Quand ça fait Star Wars, c'est une quinte. Alors maintenant, on se met un peu de Wave Folder. On se met un peu beaucoup plus de Wave Folder. Je vais chaque fois essayer de le recentrer. Ça, c'est le mélange des deux ondes. Ça devient intéressant. Hein. Et euh, qu'est-ce qui se passe si je désaccorde légèrement un oscillateur par rapport à l'autre On va forcer encore un peu l'effet. Alors, il y en a qui aiment bien les timbres complètement dissonants, comme ceci par exemple. Là, les deux fréquences n'ont pas de raccord particulier entre elles. J'aime bien quand ça se plus lisse. Hein, donc. Là, les deux fréquences, je ne sais pas ce qu'elles ont comme rapport entre elles c'est probablement plus une quinte, mais c'est relativement harmonique. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire euh, varier le, le fondu entre les deux. Ça bouge tout seul parce que les deux ondes ne sont pas bien accordées. C'est le résultat de cet effet de battement produit par le désaccord. Si on s'écoute l'onde sèche, Sèche, hein. il, faut, il faut plus de désaccords que ça pour percevoir le battement. Hein. Quiconque a déjà joué avec deux oscillateurs en les détunant a entendu cet effet, mais là, quand le battement est tellement lent qu'il n'est plus perceptible, si on augmente le wave folding, ça bouge quand même pas mal. Hein. Je propose maintenant de mettre un LFO sur le, le fondu entre les deux ondes hein, pour faire varier dynamiquement leurs euh, leur proportions. Euh, alors ceci, c'est un Frap Tools 321. C'est plus pratique mais moins puissant qu'un A fois B plus C. Et je l'ai pris parce que j'étais pressé. En gros, il me sert juste à atténuer le LFO. Bon, je vous ai dit que je n'avais pas choisi cette cartache-là pour rien. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on module cet oscillateur qui est toujours un sinus, mais qu'est ce qui se passerait si on le modulait en euh, fréquence, disons. Ça, c'est le modulateur. D'abord, stop, on calme le LFO. Ça commence à bien bouger. hein. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un wave folder. Ça vous plaît Alors je vous invite à aller écouter mon album 432 volts euh, qui est essentiellement un drone d'une heure réalisé avec le Serge Wave Folder qu'on verra tout à l'heure. Ça sonne un petit peu comme des bols ou des voix tibétaines mais bon pardon je vous laisse regarder bien sûr. Alors, c'est tout pour cette fois-ci. La prochaine fois, on comparera les différents wavefolders qui sont ici. Et puis aussi euh, celui-là que mon pote euh, Nathan de Norchestra m'a prêté pour les démonstrations. C'est Nestor sur Facebook si vous voulez le remercier. Et on appréciera euh, notamment leurs différences de sonorité. oscilloscope à l'appui. Mais on explorera aussi leurs différents paramètres parce que... j'en ai marre de ce truc. Si le fold de Synthrotech offrait les paramètres les plus basiques et les plus faciles à démontrer, chaque wavefolder a un ou deux paramètres en plus ou en moins. Et si je vous ai partagé mes cette fois-ci la prochaine fois je vous expliquerai aussi l'étendue de mon ignorance parce que je comprends pas tous les paramètres qu'offrent ces différents webfolders donc on explorera ça ensemble ok moi je vais filmer la suite dans la foulée mais je montrerai ça en deux fois donc ça devrait sortir à peu de temps d'intervalle et d'ici là je vous souhaite de faire beaucoup de bruit éclatez vous à la prochaine